Arca recrute chaque année, on a recruté beaucoup en 2015, on dépasse les 550 recrutements sur l'ensemble du, du Crédit Mutuel Arkea, on va poursuivre nos recrutements sur 2016, euh, essentiellement au niveau du réseau commercial, puisque c'est vrai que ce sont les forces vives de, de, notre, de notre maison, et puis également sur les fonctions support du siège où on va avoir des recrutements importants aussi dans les, dans, sur l'année qui vient, notamment sur des profils assez spécifiques euh, qui concernent notamment les risques, le contrôle, les informaticiens également. Et et toutes les fonctions liées à la finance. Donc ce sont plutôt des jeunes de la région que vous recrutez euh, du Finistère, de Bretagne On dit que le Crédit Mutuel Arca défend, défend ses territoires et est implanté sur ses territoires, donc on aime être, rester dans cette logique et, et intégrer effectivement des, des jeunes qui sont issus de nos territoires. Mais on sait aussi euh, aller euh, chercher des expertises parfois au-delà, mais c'est vrai que la majorité des, des recrutements qu'on effectue euh, sont des jeunes issus de, de la Bretagne, alors du Finistère et de la Bretagne un peu plus largement. Quand vous avez un jeune à recruter, à quoi vous êtes particulièrement attentive Faculté d'adaptation, je dirais. C'est vraiment euh, un point essentiel. Il faut euh, réussir à, à s'adapter en permanence face aux demandes des clients, face à l'évolution de, de la société. Euh, et puis peut-être, je ajouterai autonomie aussi et créativité, puisque ce sont deux, deux aspects qui sont euh, importants et qu'on veut développer, euh, en tout cas sur le, la, la, le projet stratégique du, du groupe. La richesse du Crédit Mutuel Arcas, c'est qu'effectivement, on recrute véritablement tout type de profil. Alors, c'est plus vrai pour les métiers du réseau commercial, où là, on va avant tout demander une expérience commerciale aux, aux candidats qui se présentent à nous. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, les, les formations qu'on dispense en interne vont leur permettre d'avoir le bagage nécessaire pour exercer le métier. Sur les fonctions support, donc celles plutôt du siège, effectivement, on a des profils assez récurrents avec des, plutôt des formations bac 4-5 et donc des formations universitaires ou d'ingénieurs supérieurs.